Eh bien, Patrick Richard a choisi de prendre sa retraite et je ne serai pas là pour lui dire au revoir. Alors je fais cette petite carte postale parce que je sais qu'il y aura les autres amis. Le psaume de la création. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, infiniment petit et par le firmament ton manteau étoilé et par frère le soleil je veux crier mon Dieu tu es grand tu es beau Dieu vivant Dieu très haut tu es le Dieu d'amour mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Ton courage sera présent comme un souffle fragile. Comme un souffle fragile, ta parole se donne Comme un vase d'argile, ton amour façonne Ta parole est murmure comme un secret Amour nous façonne. Et Laurent veux, ce qui sera présent. Tu fais de nous un peuple de témoins pour dire au monde tes merveilles. Tu viens demeurer au cœur de chacun. Et ta parole nous éveille Et puis il y aura Jean-Noël et Cécile Clinguer. Marie, tendresse des coups Marie, sagesse des faits. Marie, notre mère, priez pour nous Marie, notre mère, priez pour nous Sera présent aussi Gilles d'Argaffa qui a écrit ce refrain que vous connaissez Accueille au coup de tes mains la prière de tes enfants Accueille au creux de tes mains La prière de tes enfants Jean-Paul, Artaud et Brigitte, évidemment, seront là. Une porte ouverte sur le ciel Un bouquet de fleurs Un arc-en-ciel Une rose blanche Qui sourit tout en pleurant Oh, merci Jésus de nous donner ta mère pour maman Marie-Louise Valentin sera là Et il y aura sans doute Georges Goudet Et on pense très fort à Daniel Siaki Parce que ce sont ces trois personnes qui ont écrit cette merveilleuse chanson Qui s'appelle Chaque enfant est une étoile Chaque enfant est une étoile un éclat de l'infini, Dieu allume des étoiles dans le ciel de notre vie. Chaque enfant est une étoile, un éclat de l'infini, Dieu allume des étoiles dans le ciel de notre vie. Quand Humanry sera présent, Jean-Hume-Henri qui écrit tant de belles chansons, et avec quel talent La route est courte, ce serait dommage de se croiser sans se regarder. La route est courte, ce serait dommage rencontrer il y aura aussi steve germes bâtissons ensemble l'église de nos mains bâtissons ensemble l'église de demain bâtissons ensemble de demain. Enfin, je sais plus. Enfin, en fait, il oh, faut la petite quoi. Hein? Bon. Les Morando, Dominique et Christophe, avec qui j'ai pu écrire cette chanson. Nous sommes les étoiles dans le ciel d'Abraham. Des millions d'étincelles, enfants de la promesse. Nous sommes les étoiles dans d'Abraham des millions d'étincelles qui brillent au cœur de Dieu encore nous sommes les étoiles dans le ciel d'Abraham les millions d'étincelles enfants de la promesse nous sommes les étoiles dans le ciel d'Abraham celle qui brille au cœur de Dieu. Je vous partage une fois de plus, chanter, prier, célébrer le Seigneur. De votre serviteur. Chanter, prier, célébrer. Dieu nous accueille peuple du monde, chanter, prier, célébrer son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Acclamer Dieu ouvrait le. Lit. Cueilleux dans sa maison A tous et à chacun Bel au revoir à Patrick Et à bientôt quand même